Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est vrai que vous ne m'avez pas vu depuis un certain temps. J'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à tout ce que je lis, tout ce que j'entends, tout ce que j'analyse, que ce soit en voyance ou en astrologie. C'était été une période un peu difficile parce que je ressens beaucoup de choses. Par exemple, je dois partir quelques jours en vacances avec la voiture et j'avais une appréhension. Voilà, je... J'avais plus à dormir et euh, euh, j'avais vraiment peur de faire ce voyage, si vous voulez. Et ce qui est arrivé, c'est que en allant à la poste, eh bien, euh, donc j'avais gardé, pardon, j'avais garé ma voiture. Et quand je voulu reprendre ma voiture, elle a plus voulu redémarrer. Bon, alors j'étais pas très loin, heureusement, mais bon, il a fallu faire intervenir l'assurance, euh, faire enlever la voiture, euh, voilà. Et puis il y avait un truc au niveau du démarreur, je sais plus quelle pièce qui était cassée et il fallait la, la rechanger. Eh bien, à partir du moment où la voiture a été réparée au garage, hop, tout de suite, je me suis sentie soulagée. Bon, ce petit exemple pour vous dire, si vous voulez, que je ressens les choses, même si parfois j'arrive pas à mettre le doigt dessus exactement, mais je sentais que le, le, les quelques jours de déplacement étaient problématiques. Bon, ben, en fait, ce que je ressens pour la période à venir, c'est pareil. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple. Je ressens des bouleversements que je vois aussi en astrologie. Et je vois notamment des aspects de vraiment de fort, fort, fort tremblement de terre. Alors, il y en a eu en Afghanistan, qui a fait mille, mille, mille morts. Bon, je crois vraiment que les tremblements de terre vont s'accentuer, mais pas là, malheureusement que qu'en en, en Afghanistan, et qu'on va avoir vraiment des, euh, des séismes, et euh, voilà, ce genre de choses. Donc, il y, a, il y a des choses que je vois en astrologie, qui ne sont pas faciles pour moi à vous dire. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est préparer votre plan de résilience, point. Voilà. Alors, ceci dit, on va revenir rapidement sur les prévisions que j'avais faites pour juin. Donc, j'avais une carte qui était tombée. Et je vous avais dit qu'il y aurait une personne dans le monde de l'art qui allait disparaître. Et effectivement, il y a eu le décès de Jean-Louis Trintignant. Bon, au départ, j'avais pensé à la musique. Et puis après, j'ai dit que c'était un artiste en général, mais quelqu'un de connu. Voilà. Donc ça, ça s'est réalisé. Euh, j'avais vu aussi euh, euh, au niveau de l'Assemblée, enfin plutôt des législatives. Alors, j'avais sorti la trahison. Mais j'avais dit que l'autre que vous connaissez devrait quand même s'en sortir. Bon, euh, voilà. Bon, effectivement, le parti de, de Caligula a la majorité relative. j'avais dit qu'il y aurait un parti. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte. C'était une petite fleur qui poussait, positive, et puis qui était entourée de plantes carnivores. Hein, enfin, de plantes, on va dire, maléfiques. J'avais dit qu'il y aurait une percée d'un parti mais qui serait mal entouré. Bon bah ça c'est le RN. Hein. Donc vous voyez, ça s'est réalisé. Maintenant, est-ce que ce fameux RN, enfin les, donc l'opposition en général, euh, va faire son job Toute la question est là, n'est-ce pas Parce qu'on ne peut plus vraiment faire confiance aux politiciens, notamment à cette, à cette chère Marine qui semble être en retrait de nouveau. On verra bien. On, on fera des tirages en ce sens. Et j'avais dit aussi par rapport à Zélie, alors moi je l'appelle Zélie, hein, on va dire l'artiste de Lucre, d'accord, hein, le président de Lucre. J'avais dit qu'on allait, on allait lui proposer quelque chose, puisqu'on le voyait rentrer dans un livre de contes de fées. Hein, vous regarderez le tirage, c'était assez intéressant je trouve. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il rentre dans le livre de contes de fées, c'est assez difficile à interpréter, c'est le fait qu'il est candidat à à rentrer dans l'Union Européenne. C'est ça, ça qui était, en fait, à interpréter. Donc, effectivement, il rentre dans un conte de fées, oui. <rire> Une chose fictive qu'est l'Union Européenne, c'est fictif. Bon, c'est pas très... Euh, c'est pas très solide, si vous voulez, puisque c'était, en fait, un conte de fées. Hein. Et il est rentré sous forme d'une vieille dame... Euh, voilà, euh, Une vieille dame complètement pauvre qui s'appuie sur une canne Donc ça veut dire aussi que cette entrée en tant que candidat dans l'Union Européenne N'est pas une bonne chose pour l'Union Européenne parce que ça va l'appauvrir Bon voilà, pour le reste en gros c'était ça hein. Et on va regarder donc pour juillet, donc j'ai fini mon introduction Pardon que ça ait été un petit peu long mais il me semble intéressant de revenir sur les tirages qui... Euh, qui sont faits, hein, c'est aussi important. Donc, pareil, on va faire une case pour le social, la politique, l'économie et l'international. Donc, pour le mois de juillet. Alors, on a bonheur et amour. Alors, bon, ça veut dire aussi que la tendance du mois de juillet, c'est que les gens, ils ont envie de vivre. Ils ont envie de partir en vacances. Ils ont envie de, de retrouver les, euh, les, les, les... Enfin, les, les siens. Ça peut, on peut dire ça comme ça. Ouais, on peut dire leur famille, hein, retrouver les, leur famille, les personnes qu'ils aiment et profiter, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment la période estivale. Alors, social, politique, économique, j'essaie de me concentrer. Parfois, je me demande s'il ne veut pas mieux faire les tirages avant euh, la caméra. C'est plus facile pour la concentration. Mais bon, on va voir quand même si ça sort bien. C'est vrai que je me concentre mieux quand je parle pas, hein, c'est logique. Économie et internationale. Et après, je vous ferai d'autres cartes dessus. Hein. Alors juillet social maladie bon bah maladie intelligence bon ils vont nous pondre des lois ils vont nous pondre des lois au niveau du social alors social politique oui bon bah politique sociale politique sanitaire hein, c'est là c'est effectivement euh, ça touche le social donc c'est logique puisque ça touche nos relations sociales donc c'est logique que ça sorte et il va vraiment vraiment y avoir des alors des pour l'instant c'est les recommandations mais euh, attention, y a, ça peut être les textes de loi, hein, en tout cas les idées. D'accord Bon. Politique, paix pour parler. Alors moi, je dirais que c'est une fausse paix en politique. Hein, parce que là, il va y avoir des grosses discussions. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'autres... Euh, pas d'autres idées, à moins que ce soit les histoires de paix. Mais non, ce ne serait pas l'international, non. On ira regarder ce que c'est, paix et pour parler. En tout cas, j'ai l'impression qu'en fait, pour l'instant... C'est calme, mais ça va s'envenimer, d'accord Mais on ira remettre une carte pour savoir. L'économie, cloître et l'élévation. Alors là, ça me fait nettement penser à la politique d'austérité. Hein C'est-à-dire, en fait, euh, on fait des restrictions, des privations, pour que ça aille mieux. C'est ce que ce cher euh, Bruno, voilà, vous savez qui c'est, le ministre, hein il vient de dire, donc oui, ça ressort. Alors l'international, qu'est-ce qu'on a ah, On a encore le feu, hein Bon ça c'est toujours la guerre, campagne santé. Donc euh, normalement c'est la campagne. Alors est-ce que ça me montre un, nouveau, un autre pays Ouais certainement. Hein. Mais le feu. Bon la guerre continue, d'accord. C'est ressorti. Hein, vous avez vraiment l'élément feu. Alors je, je vais faire attention de bien vous montrer les cartes. Voilà. Ok. Et euh, du coup, pourquoi j'ai sorti. J'en ai sorti encore deux autres. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est inconscient. Bon, on va voir ce que c'est. Alors, nativité et accident. Euh, ben moi, j'aurais tendance à les, à les rapprocher de l'international. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti. Euh... <rire> Alors, 1, 2, 3, 4, normalement, et j'ai sorti 5. Bon, ne me demandez pas, c'est comme ça. J'en sais rien. C'est qu'il qu y a un truc qui va, qui va arriver là qui est important. Donc, on va changer de paquet pour voir ce que ça peut être. Donc, on va prendre mon petit Dixit, hein, que vous connaissez bien. Alors, pareil, hein, je ne sais pas lequel de tâche je prends. J'en ai quatre. J'ai pris le plus proche de moi. Comme ça, c'est la surprise. Mais ça a l'air de, de pas mal bouger sur le mois de juillet. Hein. Enfin, bon, vous savez aussi que pendant les vacances, de toute façon, ils font toujours des trucs derrière le dos. Hein. Je parle des politiciens, n'est-ce pas Voilà. Alors, le juillet, juillet, qu'est-ce qu'on a alors, pardon, dans le bon sens que vous voyez. Vous voyez, on a les livres qui volent et là, on avait la rapidité. Donc, il y a bien effectivement des choses qui vont être mises sur table ou qui vont être mises en route, voilà, ici, rapidement. Et c'est bien les livres, hein. donc c'est bien les textes de loi, tout ça. Hein. Ils ne vont, ils vont pas chômer pendant les vacances, hein. mais si on ressort, ce ne sera pas des bonnes choses à mon avis. Alors, on va refaire un tour. Sur le social, on va mettre deux cartes hein, Pour savoir un peu de, de quoi il s'agit Sur la politique, eh ben on va voir ce que c'est Cette paix, c'est pour parler Je ne crois pas que ce soit des, des pour parler de paix Je ne pense pas Parce que j'aurais pour parler Qui aboutissent à la paix Alors que là c'est paix pour parler Donc c'est une fausse paix si vous voulez C'est quelque chose qui va, qui va dégénérer je pense On a un contexte relativement calme Et là ça va discuter ferme alors l'international, on voir ce que j'ai sorti ici, j'en sais rien du tout, voilà. Bon. Ok, alors le social, qu'est-ce qu'on a, vous voyez, c'est vraiment là euh, l'iceberg, c'est-à-dire qu'en fait on a quelque chose qui a l'air euh, l'air bien, hein l'île verdoyante, et puis en dessous, vous voyez, c'est glacé, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai tendance à, à y voir un peu un piège, ou un, un problème qui est caché et une explosion sociale. Donc, ça veut dire que je pense hein, qu'ils vont nous préparer euh, des textes de loi euh, concernant la maladie. Alors, lequel, laquelle de maladie Vous avez le choix. Hein <rire> on a le choix. Mais attends, on a le coco ou on a le singe. Enfin, bref, je pense que c'est le coco. Hein. Bon, OK, comme on l'appelle. Et là, euh, bon, bah, ils nous mettent des trucs en dessous, quoi. Euh, sous, c'est caché, hein. Que ça va se très mal se très mal se passer là. Hein, vous voyez une destruction euh, là. Euh... Ah, il y a quand même de la réaction. Hein. Enfin, je crois que les gens ils n'ont pas trop envie de, de revenir en arrière. Hein. On a pu la muselière. Mis à part ceux qui sont complètement stupides. Excusez-moi, je dis ce que je pense. <rire> oh, il y en a toujours. Hein. Vous les voyez euh, muselés en voiture. Si si en voiture, tout seul dans leur voiture. Ou alors au supermarché alors qu'il fait euh, 25 degrés. Enfin, bref, il y en a toujours qui n'ont pas compris. Il y en a. c'est pas la majorité, mais il y en a, malheureusement. Mais, mais quand même, je pense que là, euh, on peut avoir un réveil, quelque part, s'ils si nous remettent des lois pour nous priver de ce qu'on n'a plus euh, à faire. Hein. Donc, la muselière, porter la muselière, etc. Hein. Voilà, donc, euh, ça va pas très bien se passer, là. Alors, ici, on a la politique. Qu'est-ce qu'on a on a toujours l'ours et on a, alors ça c'est marrant quand même hein, on demande à quelqu'un de sortir de prison alors euh, bah je pense qu'en fait ces discussions, ça va vraiment concerner la Russie puisqu'on a l'ours et là euh, ça pourrait bien être les restrictions hein, vous savez que voilà le robinet est coupé hein, sympa on va avoir des lendemains qui chantent hein, surtout en hiver, euh, surtout pour les foyers les plus démunis c'est ça va être vraiment sympa vous voyez vous avez la période de noël aussi hein, avec les cadeaux donc c'est vraiment sur l'hiver et là alors pourquoi est-ce que ça sort là maintenant bah, je pense qu'il va y avoir justement des discussions qui vont s'envenimer justement par rapport aux, aux mesures prises concernant alors l'Est voilà, et concernant mesures euh, par rapport aux restrictions alors, les punitions qui se retournent contre nous. Euh, ici, on a l'économie. Alors, l'économie... Ah, ben, on va encore avoir des trucs électriques aussi, décidément. Hein. Alors, l'économie, j'avais dit que c'était les restrictions par rapport au plan d'austérité. C'est vrai. Mais c'est aussi certainement les questions électriques, ici. Donc, les questions d'énergie, en fait. Mais c'est surtout l'électricité, ici. Alors... Par rapport euh, aux arbres, ça me fait penser à se servir de la nature, hein, donc par exemple les éoliennes, pour avoir de l'électricité. Je ne sais pas si ça me fait penser à ça, moi. Donc trouver des solutions en fait pour pa pallier le, le manque d'électricité qui risque de se faire sentir. Alors là, il y a des choses qui sont cachées qui vont être euh, libérées. Je ne sais pas exactement ce que c'est, ça on ira voir. Mais c'est pas forcément une bonne carte. Hein. Non, il y a des problèmes, comment dire, il y a des problèmes qui se préparent au niveau des, de l'électricité surtout, de l'énergie en général, et ça va passer par des restrictions, alors euh, rationnement, euh, pénurie, enfin que sais-je, ce genre de choses quoi, hein, ce genre de choses, ouais, bon, mais ça c'est par rapport plutôt euh, au fait qu'ils aient fermé les centrales, enfin bon, je ne suis pas pour ou contre, hein, euh, j'en sais rien, c'est compliqué comme problème. Je dis simplement que par rapport euh, au fait qu'ils aient, aient fermé les centrales, il va y avoir un problème électrique qui va se poser là. Certainement. Et du coup, ça va conduire à des privations. Alors, au niveau de international, qu'est-ce qu'on a Alors là, c'est un peu bizarre. On a effectivement le tunnel dans les ténèbres et là, on a des trucs un peu hindous. On a des trucs un peu hindous. Qu'est-ce que c'est que ce truc au niveau international Est-ce qu'il y a des problèmes en Inde Pour l'instant, pas que je sache. Hein. C'est le, le smartphone, pardon. Alors, c'est aussi le côté spirituel, on va dire. Hein, même si c'est un peu bizarre. Le côté spirituel, alors ça me fait penser au QR que vous savez. Hein, même si c'est international et qui serait la voie dans les ténèbres. Ouais. Alors, j'ai pensé à la guerre ce qu'est le feu, mais ça peut être aussi la campagne de santé, hein, et qui passerait par euh, le QR, on ne peut pas le dire en entier, on ne sait jamais, et donc ça, et qui serait en fait la voie, ou plutôt la fin du spirituel, pour les raisons que vous connaissez, que je ne veux pas revenir dessus, vous, ré, vous irez réécouter éventuellement les secrets de la potion, par exemple, qui euh, est en relation avec euh, le QR, avec euh, la pic pic, enfin voilà, tout ça, et qui était en, en relation avec ça. Donc finalement, un mois de juillet qui a l'air très centré sur les côtés euh, ici, d'une part, avec euh, ce que ça va entraîner, hein, voilà. Et puis euh, les trucs qu'on nous cache, voilà, en fond, vous voyez, c'est en, en dessous. Hein, et également. Sur le côté vraiment ici énergie, hein. là euh, ça va pas bien se passer non plus, et c'est vraiment en relation avec l'Est. Hein. Ouais. Il va y avoir un problème à résoudre, et ils vont en parler, à mon avis. C'est pour ça que j'ai Noël, parce que là ils savent déjà si vous voulez que euh, d'ici euh, Noël. Alors, vraiment vers, vers, vers, en fait, le cœur de l'hiver. Hein, enfin, le cœur de l'hiver. Non, en fait, c'est au niveau de la saison, c'est le début de l'hiver, si vous voulez. Mais pour moi, c'est le cœur de l'hiver parce qu'il commence à faire froid euh, déjà à partir d'octobre-novembre. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais là, ils savent très bien qu'il va y avoir un problème de chauffage, quoi. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça risque de dégénérer au niveau des discussions. Ils n'ont pas de solution. Alors, ici, qu'est-ce que j'avais sorti alors là, c'est amusant au niveau de l'international. On a vraiment une histoire avec une femme. Euh, donc, on propose quelqu'un, euh, pardon, on propose quelque chose à quelqu'un, un cadeau à une femme. Mais en même temps, vous voyez, il y a une trahison derrière. Alors, pourquoi une femme Un peu difficile à comprendre. Hein, là, là. Je ne sais pas trop ce que, dans quel domaine c'est. Quelque chose de nouveau qui se casse la figure. Et il y a une femme qui intervient. Une fausse alliance, en fait, j'ai envie de dire. On va regarder ce que c'est, hein. Puisque là, j'avoue que... Bon, le reste, OK. Quoi que là, il faudra aller vérifier ce que c'est. Mais euh, vraiment, vraiment, attention. À Électricité, énergie, hein, chauffage, en fait. Euh, bon, bah, ce qu'on connaît déjà, quoi. Ça va pas s'arranger, hein. Ils peuvent pas, ils ont pas la solution. Ils peuvent pas. Hein. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'ils disent Soufflez euh, moins, voilà. C'est vraiment du n'importe quoi. Bon, alors. Ouais, alors là. Ah, ouais. Alors là, alors là. C'est marrant, il y a toujours les gens qui s'en vont. Hein. Tu vois toujours les gens qui s'en vont. Hein. C'est marrant, on a encore les pylônes électriques ici. Hein. Il y a quelque chose ici. C'est. Il, y, a, il va y avoir un problème électrique, hein. Il faut regarder, on a aussi une comète dans le ciel. Avec, là, on a le tyrannosaure. Et on a encore le, les questions d'électricité ou de communication. C'est comme si on allait avoir, en fait, une communication. Ça expliquerait pourquoi c'est caché et ça sort du coffre. Concernant l'électricité. Et du coup, euh, il y a des gens qui vont partir, qui vont prendre peur. On va avoir un problème électrique. Mais alors... Euh, vous dire quoi exactement, c'est difficile à dire. Et c'est vraiment sur moi, le mois de juillet. Si je ne me suis pas trompée au niveau des dates, hein, puisque vous savez que le temps, euh, par exemple, le temps, bah, pour les, les gosses, par exemple, moi je voyais le problème de, déjà depuis très longtemps. Hein, et il arrive là. Bon. Donc le temps, mais il y a un truc là. Qui n'est pas bon. Hein. Juillet, c'est pas bon. Hein. Bon, alors. Ici, qu'est-ce que c'est On a encore des trucs sous-marins, donc cachés par rapport à un sacrifice vous savez moi je me demande si c'est pas euh, finalement si c'est pas la politique si c'est pas marine hein, parce que bon blonde il y en a pas tant que ça hein, ou là euh, bon elle est dans l'opposition mais je suis pas sûre qu'elle va nous aider vous voyez ce que je veux dire parce que là c'est une coupe mais vous voyez il y a des requins dedans donc faut pas boire ce qu'il y a dedans c'est, voilà, on offre quelque chose, parce que vous voyez, il y a, il y a les mains là. On offre quelque chose à, à boire et c'est du poison. Et c'est souterrain. Donc c'est aussi un cadeau. Ah oui, c'est ça. Donc c'est un cadeau qu'on fait à une femme et finalement, il y a une trahison derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait penser à Marine. Encore une fois, des blondes, il n'y en a pas tant que ça. Alors, est-ce qu'on lui propose quelque chose et finalement, c'est une trahison Ou alors, elle va trahir Il y a, il y a quelque chose là c'est par rapport, à mon avis, euh, à ce qui va être proposé euh, incessamment sous peu, ici, à l'Assemblée. Il hein. y a quelque chose, hein, mais euh, il faut pas, ne faites pas confiance au, au, au pôle, au pôle plus loin, éthique. leur faites pas confiance. C'est pas eux qui vont prendre les bonnes décisions et qui vont tirer le peuple français d'affaires. Hein. Non, c'est pas eux du tout. Enfin moi c'est mon avis après vous pouvez penser évidemment ce que vous voulez mais euh, ces gens là ils sont quand même attirés par le pouvoir euh, la sécurité matérielle euh, leur carrière euh, et euh, la prise de risque bof hein. bon donc voilà pour le mois de juillet hein, donc euh, c'est vraiment encore une fois des menaces on va dire qui se précisent au niveau énergétique vraiment Hein, puisque là, on l'a ici, et on l'a ici encore avec les galandes électriques. Et Moi, ça fait vraiment penser aussi au chauffage, hein, puisqu'il y a l'ours. Donc, euh, et ici, on avait vu le, le cube loin R, hein, d'accord Qui serait ça. Enfin, ça se passe de commentaire. Alors, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que ça va vraiment se faire s'il nous passe un texte de loi Bah, moi, je pense que oui, hein, franchement... Euh vu des aspects astro alors évidemment je triche un peu <rire> c'est plus de la voyance oui oui oui oui je pense vraiment qu'ils vont arriver à le passer parce que euh, voilà quoi poser la question hein. est ce qu'ils vont nous remettre toutes les tous les trucs euh, qu'on a plus c'est à dire euh, bah bon bah le passe quoi le passe -partout, hein. est ce qu'ils vont le remettre en vigueur avec tout ce que ça implique en tout cas, il y a les enfants. Hein, toujours les enfants. Voilà, la porte ouverte. Et vous avez ici le diable. Donc oui. Puis en plus, le jeu nous dit que c'est vraiment la porte ouverte vers le diable. Hein. C'est ce que je pense aussi. Mais c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Mais cette fois, c'est vraiment aussi les enfants. Hein. C'est pour, pour tout le monde, quoi. Puis en plus, vous voyez, c'est très intéressant cette carte-là. Parce que... Si vous l'avez, ce fameux euh, passe-partout, ou passe-muraille, j'avais dit passe-muraille, c'est vrai. Ce passe-muraille, et eh bien vous voyez, hop, le diable, il vous ouvre la porte vers des choses super agréables. Hein. Et vous avez la pomme qui rappelle un petit peu euh, Ève. Vous savez, qui a croqué la pomme, hein, comme on dit. Du coup, elle a perdu son paradis, paradis perdu. Hein. Donc c'est des choses très symboliques ici. Hein. Donc oui, et si vous l'acceptez.. Donc oui effectivement vous aurez droit à des choses agréables Mais qui c'est qui vous fait rentrer C'est lui Très symbolique Moi mon choix est fait Après Ça sera encore à chacun de faire le choix Ce qui ne va pas être facile Parce que là ils vont y aller euh, très fort Vous Voyez regardez Les rouages j'ai toujours les mêmes hein. Alors le serpent reptilien ou pas reptilien Peu importe De toute façon le serpent c'est la trahison hein. Vous pouvez voir ici aussi les gens mal intentionnés, hein. Ils sont toujours là, qui sont toujours là. Alors euh, bon, moi je veux bien que l'alliance soit au contrôle, mais moi je crois pas. Hein. Si elle était au contrôle, ce serait déjà fini tout ce cirque. Hein. Donc il va falloir euh, se mettre à l'abri, les amis. Hein. Voilà. Donc c'est moi je dis toujours, hein, c'est vraiment la solidarité, l'union, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein. Il faut se regrouper par rapport au mauvais temps. Il y en a un qui a un parapluie avec de la lumière, donc c'est les idées aussi. Mais c'est toujours ce manque d'union. C'est ce manque d'union, c'est 25%, 30%, allez, je veux bien, 35%, mais c'est pas la majorité. Hein. C'est bien le problème, vous voyez, on est trop seul. Bon, alors, euh, que vous dire bah, pff, Que vous dire Je sais pas, je ne peux pas changer les choses, moi, hein, si je pouvais, d'un coup de bagette magique, hop, je le ferais. évidemment, on serait tous heureux, on serait tous libres. Je ne peux pas. Donc, cherchez les solutions à votre niveau. Et euh, vraiment, l'idéal, c'est vraiment de se reconnecter entre nous. Mais euh, on ne va pas avoir d'autres choix. Hein. Sinon, on va se faire manger tout cru. Tout cru. Alors, je sors un petit peu des, des du, du tirage de, de, du mois de juillet. Vous voyez, là, on est à la croisée des chemins. Et donc, on a bien une décision à prendre où aller. Mais ça peut passer euh, par des sacrifices ou une période très difficile. Hein faut pas se, se leurrer. Alors c'est toujours pareil. Alors en fait il y a toujours l'espoir que quelque chose arrive, que quelque chose de bien arrive, une surprise. Mais il y a aussi une passivité. Ouais. Alors ça c'est les choses que l'on creuse. Ça veut dire aussi que chacun est libre de faire ses recherches, hein, d'aller déterrer les choses parce qu'on nous cache plein plein de choses. Tout hein, ça voyez. Vous avez le bonhomme avec une pioche, donc il faut aller creuser. Parce que sinon on ne dira rien. Et puis il y a des gens qui ne voudront pas entendre et ni voir. Hein. Donc là, attention que ce ne soit pas une illusion, hein, parce que cet oiseau-là, il n'existe pas, l'oiseau hein. On attend quelque chose qui, une espèce de miracle, mais euh, j'ai un petit peu peur que moi, il n'y ait pas de miracle. Hein. Pas en tout cas. Pas comme, euh, pas comme vous pouvez le pouvez le, l'entendre. Voilà. C'est toujours le sauveur. Mais oui, mais euh, on aimerait bien en avoir un. Hein. On aimerait bien en avoir un. Hein. Parce qu'il va y avoir des remous. Mais vous voyez, en fait, ceux qui se donnent la main, vous voyez, c'est les monstres. Eux, ils se donnent la main. Ils sont solidaires. C'est exactement le problème. C'est l'étape tournante, ça. Hein. C'est l'occultisme, etc. Mais c'est aussi les monstres. Vous hein. voyez bien. Donc, eux, ils se tiennent la main pour faire avancer leur projet. Hein. Et, que, et nous, on n'a on a personne, on a personne qui fasse l'union. Donc, le conseil, c'est recentrez-vous sur vous par rapport à ce que je vois. Alors, le juillet, éventuellement, un peu plus euh, vers l'automne, vous hein, voyez, et laissez la tornade arriver. Par contre, vous voyez, c'est est clair et net qu'on vous dit de prendre de la distance. Alors, la personne, vous voyez, elle est pieds nus. Donc, elle n'a pas grand-chose, elle est pauvre. Hein Mais elle est, elle est aussi euh, détachée. Donc, moi, je dirais bien, et ça, c'est vraiment mon opinion, donc, euh, c'est ce que je pense, moi. Hein. Moi, je dirais qu'on ne peut pas éviter la tornade, ici, parce qu'elle va arriver. Donc, la seule solution, c'est de rester serein, de rester zen, de choisir le chemin que vous voulez prendre, du coup, est-ce qu'il est en dessous, voilà. Faites votre choix, parce qu'il y a un choix à faire, hein. il y a vraiment un choix à faire. Et qu'une fois que votre choix est fait, eh bien, euh, préparez-vous. Et il euh, y a un, le plan de résilience que donne Charles Sana sur euh, la chaîne, je vous mettrai en dessous, je ne sais pas si je dois le dire, hein, j'en sais rien avec YouTube. Donc, je vous mettrai en, en dessous le, la chaîne de ce Charles, qui parle d'un plan de résilience. Hein, donc, euh, éloignez-vous de la tempête. Vous voyez, la dame, elle est quand même assez loin. Elle voit la tempête, mais elle n'est pas touchée. Et donc, du coup, eh bien, elle est, elle est sereine, préparez-vous. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. Prenez aussi des bougies chez vous en cas de problème électrique. Parce que j'ai eu beaucoup de coupures ces derniers, ces derniers temps. Ouais, il va falloir qu'on se cache. Ou en tout cas, il va y avoir beaucoup de craintes. C'est vrai. Parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de tromperies. On nous mène en bateau. On retombe. Alors là, on retombe sur des choses un peu différentes de tout à l'heure. C'est l'ancrage. Voyez donc, ancrez-vous. Et c'est ça qui fait que, euh, ma foi, vous ne vous laisserez pas emprisonner. Hein Il faut savoir dire non dans la vie. Et c'est vraiment le moment. Parce que là, les, les choses se mettent en route. On voit bien ici. Et qui sait, c'est Loli, plus loin Garchi. Voilà. Ça, c'est la, la, la carte vraiment parfaite pour les, les riches. Euh, voilà. Hein qui a encore le contrôle même s'il y en a certains qui disent l'inverse. C'est vraiment deux mondes. Hein. Vous voyez, le monde de la beauté, de la nature, euh, c'est une fée. Donc là, le côté spirituel, si vous voulez. Hein. Ici, et puis là, le côté purement matérialiste. Ce sont deux mondes qui s'opposent. Hein. Moi, je vous dis, hein, ça va passer par euh, des, des départs, euh, des, alors des sacrifices, avec les départs, très certainement. Et aussi... Beaucoup de dénuement. Ouais. Puis le fait d'être un peu perdu aussi. C est, c est, vous voyez, c'est les trucs les, les, les de guitare, là, qu'on appelle ça. Les poignées de guitare, là. Hein. Donc, la guitare, le, le violon, éventuellement, ça fait penser aux regrets, moi. Bah oui. Mais je vous l'ai déjà dit 100 000 fois, on n'aura plus le monde d'avant. C'est fini. Hein. Ça, c'est les regrets. Voilà. Et qui c'est qui est là Encore eux. Toujours les mêmes, hein. Ils ressortent tout le temps, hein. Et eux, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent ça. Nous, on est le petit nounours, là, vous voyez, ils veulent faire. Ils veulent qu'on soit pouf entre les deux. En plus, vous avez ici la baie de justice. Hein, donc, c'est vraiment les lois. Et hop, ils veulent nous réduire en poussière. C'est vraiment ça, en plus. Ah, j'aime bien ce petit souci. Il sort vraiment bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici bon, celle-là, je vous la donne en mille. Hein. C'est euh, le, le, le loup et le mouton. Et qui sont réunis. Avec. Ah, ça vous rappelle rien, ça Vous savez, le truc carré, là, qu'on a sur son téléphone. C'est tout dit, hein Tout est dit. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Ça va se faire. Bon, on va arrêter là. Et puis, euh, je vous en ai déjà assez dit sur le mois de juillet. Par rapport à ma foi personnelle, ma croyance, ma foi. Euh... Je suis toujours en train de dire ma foi, il faut que j'arrête. Je ne vais plus trop vous en parler parce que c'est vraiment très personnel. Je vous conseille vraiment d'aller voir les conférences du docteur Pierre Gilbert. Elles sont géniales. Moi, elles m'ont beaucoup beaucoup apporté, beaucoup aussi sécurisé et, et remis, si vous voulez, un petit peu en paix avec moi-même. D'accord Parce que c'est pas facile de voir ce que je vois et de vous le communiquer. Je vais en prendre plein la figure, alors qu'en fait, ce que je voudrais, moi, c'est vous prévenir. Après, évidemment, vous pouvez toujours dire que c'est faux, mais que voulez-vous que je vous dise Je vois ce que je vois, point. Après, je peux pas me mentir à moi-même. Hein. On va vers des temps difficiles, et franchement, il euh, n'y a pas 36 000 solutions pour s'en sortir. Il n'y en a qu'une. Je vous souhaite de la trouver, en tout cas. Euh, ceci dit... Restons vraiment centrés, restons solidaires. Voyez comme ça, il faut être comme ça parce que le combat n'est pas fini. Bon, je vous souhaite quand même un bon mois de juillet. Faites le plein de soleil, le plein de, de lumière aussi, le plein d'affection. Hein. Et puis euh, voilà. Et puis je vous fais la bise. À bientôt. Au revoir.